foi tu restes comme ça là il y a la foi en toi mais tu manques quelqu'un qui va confirmer ça et tu n'as pas besoin de voir quelqu'un physiquement parce qu'on t'enseigne déjà dans la nuit tu restes comme ça là il te parle déjà maintenant parfois quand on te parle tu restes à ton mari à tes frères personne ne, personne ne comprend maintenant quand tu tombes tu écoutes ça réveille ce qui est en toi et je dis que quand vous m'écoutez tu n'as pas besoin de me voir le premier jour écoute commence à faire tu vas mettre un pas Dieu va leur te qu'il va donner 500 à telle personne, tu donnes 500, Bien. comme tu donnes 500 là, peut-être dans 6 mois tu donnes 500 000, après tu donnes 5 millions, et quand il dit, que tu, il dit ouvre ici, tu ouvres, ça rentre pas ici, tu dis hey, ça comme il dit qu'il n'y a que quelqu'un qui fait, qui peut, comment on peut parler comme ça là, parce que tu fais, tu sais, comme ça. Parce il y a des gens qui se mettent là-bas, ils parlent, comment on va parler, on va dire qu'à quitter là-bas, non, la foi attire ce dont tu as besoin, et la foi fait que quand tu parles, et quand je vous dis que tout ça se sème, on ne fait pas, tu ne fais pas quelque chose, tu dis que je veux 5 millions Seigneur, tu ne peux pas donner 500. Tu dois s'aimer. Tu dis que Seigneur, comme je veux les 5 millions là, je m'engage, que voilà ce que je veux faire, voilà ce que je veux faire. Tu vas voir, comme tu dis que c'est peut-être les orphelins là, que le bénéfice ici, chaque mois je vais chercher chaque une mois. personne que je vais m'occuper de la oui. personne. Hein? Tu vas voir, parce que Dieu connaît que voilà ma main déjà sur la terre. Même si quelqu'un complotait, on vient, on prend ta machin, on met à terre. Ta machine dans une voiture qu'on attaque en haut, on pile la voiture. Tu vas voir que ta part va pas rester. On va dire qu'il y a un seul sac qui est resté, c'était pour vous, madame. Et c'est comme ça que tu comprends qu'il y avait une puissance en toi qui était là depuis, qui dormait. Quand l'enseigne se en ligne, je ne suis pas folle, je ne suis pas folle. Et je vous dis tout que je vis parce que j'enseigne. Ceux qui sont proches de moi, ils voient peut-être. Je dis, je vis parce que j'enseigne. Ça m'a pris des années pour que je saisisse, pour vous enseigner un drame bien. Mais maintenant que j'enseigne, celui qui attrape. Parfois, même au début, hein, parfois tu ne comprends pas bien, mais tu dis que bon, si la fille dit, donne-moi le bénéfice du doute. Prends un mois, paye ta dîme. Cherche un peu que tu as donné un orphelin ou bien fais le sac. Achète des biscuits, donne seulement. Fais, tu fais ton lavage, tu fais tes trucs. Tu vas voir comment, et quand, et quand parler aussi. Parce que avant, quand, quand tu es un peu comme ça, là, tu ne connais pas. Et j'ai dit toujours que le moment où tu payes ta dîme est important parce que tu es en train de faire une transaction avec Dieu. Que Seigneur, quand je prends mes 1000 francs, voilà. Seigneur, j'ai seulement eu 10 000 au mois-ci. Je dis donc que la somme n'importe pas. Je ne savais même pas que chacun peut payer la vie à. à, à... Tout moi, chaque fois que tu attrapes une somme, je ne savais pas, il savait chaque mois, je payais ma dîme. Je ne savais pas que c'est chaque jour que tu, tu attrapes un argent. <rire> Quand tu commences tu à payer chaque jour, l'argent va te pousser chaque tu jour. Je ne connaissais pas. Laisse-tu Même Depuis que je t'ai connue, chaque jour, chaque fois que j'attrape l'argent, chaque semaine que j'attrape l'argent, je donne seulement. Je donne seulement. Et tu donnes ça encore plus vite. Tu voilà. Mais c'est dans ta encore. Ça, ce sont des principes que... Oh, c'est sucré. C'est sucré. Que Seigneur... Pas, je te jure, ma mère, que je n'ai jamais manqué de nourriture. Je n'ai voilà. jamais manqué la, la nourriture dans ma maison. Hmm. Je, je n'ai jamais manqué la nourriture dans ma maison. Parce que tu as, sauté, tu as compris la transaction. Et les, no les noirs, généralement, je ne sais pas pourquoi on a la peine à comprendre que c'est la transaction financière. Tout s'achète dans ce monde. Tu peux au supermarché, tu peux pas sortir là tu nourriture sans payer. Pourquoi tu crois que tu vas venir prendre à Dieu sans payer Seigneur, voilà mes 1000 francs. Comme je prends mes 1000 francs, je dépose. Papa Yahweh, ce n'est pas beaucoup. Peut-être même, c'est 100 francs. Il y a des gens qui me font les dîmes de 300 francs. Je dis que ce n'est pas la somme qui compte. Il ne me dis pas que oh, c'est petit. Je ne, je ne regarde pas ça. Comme je donne comme ça, Seigneur, je crois au principe que tu as enseigné. Et je crois que c'est toi qui subviens à mes besoins. Ce n'est pas mon mari, ce n'est pas ma femme, ce n'est pas mon boss. Mon patron me donne parce que tu as mis dans son cœur de me donner. Tu déposes, tu parles. Et j'ai dit, le mot tu peux, elle a dit, mais tellement important. Parce que tu sors ton énergie. Et tu déclares que je veux telle chose, tu vas voir que tes projets vont commencer à grandir. Tu vas commencer à voir les projets fantômes, que les, les projets gigantesques. Avant, tu n'osais pas demander la Prado à Dieu. Maintenant, tu commences à dire que Seigneur, à la fin, il eu la Prado. <rire> Et je l'avais demandé un, un, un, un, un travail où on va me payer un montant de 500 000 francs le mois. Voilà. Au départ, on me payait les 250 000. 000. C'est que tu ne croyais même pas qu'on va te donner 500 000 en jour. C'est que je ne croyais même pas. Mais en janvier, j'avais deux propositions à l'arrêt. Oui. 000 et 500 000. Voilà, c'est ce que tu m'as dit. Il fallait que je mette, mette sur la balance. Voilà. Oh, Seigneur. Je c'est comme ça que j'accompagne qu il respecte. faut croire écrit toujours tous tes désirs sur le fort sur un format tout ce que la reine demande c'est exactement ça il faut croire et quand tu écris croire, crois crois que tu as déjà reçu crois Quoi? donc je vous dis je dis que mamie quand je vois quelqu'un physiquement qui m'explique comme ça, là, c'est comme si je moi-même. Parce que parfois quand elle parle, je seul devant la caméra. Je crois que les gens, c'est peut-être que vous vous prenez pour une folle. Mais c'est que je suis quand même folle. Je trop, les... trop souvent euh, témoigner. Mais oui. à chaque fois que j'ai une bénédiction, je reste, je me mets devant, je dis Seigneur, merci. Mm -hmm. Je ne connais pas trop témoigner avec ça. Voilà, mon pile de fouilles. Au fur et à mesure, c'est que ça va Tu permis coup, coup. que tu te devant que moi aujourd'hui, tu témoignes, non témoigne. mm -hmm. je les, les principes s'imaginent. Depuis le mois d'août. 2022. Mm -hmm. que je te Bientôt un an. Mm -hmm. Mais je t'assure que... Tu à ma deuxième voiture. Voilà. Août, septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février. Ça fait, ça fait, on est au sixième mois. Oui. Ça fait six mois. Deuxième voiture. Deuxième voiture. c'est que je comment pour que les gens... Souvent quelqu'un m'écrit, je suis désespéré. Je n'ai pas ceci. Je lui dis que laisse cherche seulement le crédit pour m'écouter. Même si c'est 500 par jour, tu manges 250, tu mets le crédit de 500 pour m'écouter. Il n'y a pas un jour que, que je, je manque sans me laver au sel. Toujours se laver au sel. Toujours, même si tu as, tu as la tête fatiguée, tu hum. n'as pas la parole, peut-être pour tu la, la, la, la, ouvres la Bible pour lire les versets, les saumes. Verse le sel dans ton nom, tu te laves. En parlant, tu médites. Mm -hmm. Tu vas te coucher, tu dors. Que ce soit le matin, que ce soit pour le soir, comme ça. Vous suivez, non, c'est pas y a moi pas qui passe. Il qui passe sans que je me lave pour Puisque mon mari, il, il, il, il, il, il me suit déjà, uh -huh. Donc, je mets dans l'eau, il dit que toi-même, tu vas te laver avec ça. <rire> il ne connaît même pas ce qu'il fait, mais tu te laves il avec fait quand même. Il fait quand même. Oui, oui. C'est comme ça. Oh, oh les principes vraiment... divins. Et tu sais, ça fait que tu as... Tu, tu sais maintenant que tu pars quelque part. Avant, tu étais comme ça, tu vis aussi, tu ne sais pas si le mal, un mal va t'arriver. On dit qu'il y a récession, tu as peur. Hey, on, les, on chasse les gens du boulot, tu as peur. Donc, tu, aussi, tu manges seulement ça, comme, ça comme, une, comme une folle, tu ne connais pas. Mais quand tu commences à. Dès qu'on dit que on renvoie les gens, tu dis que ça, ça ne m'affectera pas. Marine, voilà un autre témoignage même. Ça fait trois mois, parce que j'étais en stage, j'ai arrêté le stage en, en octobre mm -hmm. 2022, là, qui est passé là. Tu mm -hmm. fais trois mois à la maison. Waouh. novembre, bamdescent En mm -hmm. janvier que j'ai trouvé le boulot aussi, et en janvier j'ai acheté la, la deuxième voiture. La deuxième Donc voiture. pendant les trois mois là, je travaillais toujours. Voilà. Avec mes mains. Je travaillais, j'avais toujours les entrées. Tu ne manquais pas Tu ne manquais pas. Tu mm -hmm. travaillais Je ne sais pas quoi. J'avais toujours... Je travaillais toujours, je ne manquais pas. Durant tous les trois mois là voilà. Dès que je trouve le boulot, quand mes collègues me voient, je te dis que la nouvelle voiture, c'est ça, ça, ça. Alors que tu étais à la maison, je dis que... Ah, étais à la maison. <rire> ton revenu ne dépend pas de ton patron. C'est les choses que j'ai expliquées ici, fatiguées. Quand je vois que les gens m'écoutent, même si vous ne commentez pas, pas te faire ce que je dis. Tu vas voir que tu seras indépendante du système. Tu ne dépends pas de ce que les gens disent. Quelqu'un vient même me dit que ça ne va pas marcher. Tu dis que laisse, laisse ma vie, laisse-moi. On te renvoie, tu ris. Tu dis que ah ah. Ma chérie, on est en train de nous renvoyer, tu pleures. Tu dis ma que vie, non. Il pas. Ma vie est en train de commencer. Tu peux oui. parler même de quoi? Le soir, quelqu'un te contacte, ma chérie, j'ai un tour de 50 000, tac, ça entre. Le lendemain, quelqu'un dit que <rire> j'ai ça. <rire> <rire> Ouh. Les commentaires étaient trop chauds. J'ai dit je doit, doit faire la vidéo aussi pour vous partager parce que parfois, quand on parle d'autres choses, que il parle ici, là, vous croyez que je ne suis pas seul. Et le genre que tu es en train de monter là, tout, c'est seulement, c'est un principe. C'est comme les escaliers. Si tu, on te met que marche numéro 1, marche numéro 1000. Monte seulement, soulève seulement un pied chaque jour. Un pied chaque jour. Un jour, tu vas te retrouver que tu as la marche de mon 999. Alors qu'avant, tu montais de 20, tu descendais de 10. Après, tu montais de 20, tu descendais de 25. Tu étais en train tu fais de yo-yo. Tu montes, tu descends, tu montes, tu descends. Maintenant, ton moment, on ressent, Ça dit que je pars au millième étage. Je suis au millième. Jusqu'à tu parles, tu, tu ne doutes pas de quelqu'un. Tu ne doutes pas. Le lavage, c'est la méditation quotidienne. Toutes ces petites choses-là. Quand tu fais, tu dis que telle chose va marcher. Si c'est n'importe quoi qui me bloque, j'enlève. Euh, kits. Pour les kits, alors j'ai parlé même des kits ici hier. Quand je parle de mes kits aux gens, les gens disent toujours que, ma chérie, un jour j'ai dit que je vais qu va faire un direct pour parler des. Ok, qu'est-ce qui se passerait si je ne fais pas un kit Souvent, quelqu'un vient ici, là, il dit que ça fait 6 mois que je te suis. Je n'ai pas l'argent. J'ai dit ceci. Tu n'as pas besoin. Moi, je dis toujours, ok, je commence avec le sel de 5 ans. Si je te lave avec le sel une semaine, tu n'as pas l'argent. Tu n'as pas 5 000 ou 10 000 qui entrent. C'est que tu es un Decepticon, ce que je sais pas, c'est que tu fais. Maintenant, quand 5 000 entre, tu peux chercher un truc tu achètes. La dîme d'abord, 1 000 francs. Si c'est 10 000 francs qui est rentré, 1 000 francs, tu te donnes. Et je dis, donc si je ne donne pas ma dîme, ça veut dire que s'il y avait encore 10 000 qui arrivaient demain, ça ne pas plus venir. Donc, quand tu n'obéis pas au principe spirituel, tu te bloques. Supposons, j'ai l'argent pour acheter le kit, je n'achète pas. Je vais économiser 50 000, 70 000. Les 70 000 qu'il garde dans ma poche là. Si je sors ça, en une semaine, je peux avoir encore... 200, 300 000. Alors que j'ai investi 70 000. Et 70 000, là, la semaine prochaine, ça me donne encore l'autre. La semaine prochaine, ça me donne encore l'autre. Donc, l'investissement spirituel en vaut la peine. C'est parce que nous, et je, je, je, je dis souvent que les gens qui vous, à l'église par exemple, on ne nous enseigne pas tout ce qu'on doit savoir. Parfois, les pasteurs ont peur de vous expliquer que vous devez payer ça. Ils ont peur de vous expliquer quand tu reçois une bénédiction spirituelle. Donne quelque chose. Il a peur. C'est pour ta bénédiction, ce n'est pas pour lui. Ce n'est pas pour lui. Et quand tu comprends, tu vois, ça shift ta façon de faire les choses. Et c'est pas tout le monde qui va comprendre. Voilà. Va toi, mamie, va pointer l'argent. Vous savez que nous, c'est l'argent, nous. Amen. Amen. Amen. Pas le problème. Un moment, ta photo pour le lavage sur truc-là. Oui. WhatsApp, ok.